Bonjour à tous, alors euh, cette session va parler euh, en effet du sport dans la ville, comment le sport peut être un levier d'intégration, euh, d'émancipation mais aussi comment faciliter la pratique sportive en ville, euh, voilà comment faire en sorte que les infrastructures soient là et que les publics aient envie de s'investir et de, de s'engager dans une pratique sportive. Pour cela j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Go ici, et Aïfat Lili. Euh, Alexandre Rogo, vous êtes professeur de PS et à la fois entraîneur. Donc, euh, Qu'est-ce que cette double casquette vous apporte Qu'est-ce que vous pouvez vous en dire Oui, et bonsoir. Euh, donc en fait, effectivement, je suis euh, prof de PS dans un, un collège à Bobigny. Euh, je suis aussi responsable d'une section sportive rugby. Et euh, dans cette section sportive, j'ai euh, 120 élèves, dont 80 filles. Voilà, donc un peu spécialisé dans le rugby féminin. Et euh, en dehors, je suis aussi entraîneur de haut niveau euh, au club de Bobigny, euh, entraîneur des filles d'une équipe de top 8. Voilà, donc euh, c'est une double casquette, puisque... Euh, si vous avez compris la trame, les filles que j'arrive à avoir en collège, ensuite, je les retrouve un peu plus tard qu'elles sont adultes au club. Voilà. Et donc, euh, Aïfat Lili, qui est sociologue du sport et euh, qui s'intéresse plus particulièrement au terrain et qui va se confronter aux réalités pour en tirer des, euh, des enseignements et voir comment ça se passe sur les terrains. Comment les filles s'engagent ou ne s'engagent pas et quels sont les freins oui, c'est ça. ingénieur de, de recherche à l'université Paris Descartes. Euh, depuis, on va dire, depuis 2008-2009, euh, je suis partie à post-doctorat à Montréal. J'ai fait deux ans sur place et après, en revenant, euh, ça me paraissait évident euh, de faire de la recherche-action et de me laisser encore un petit peu de temps euh, pour euh, pour ne pas trop m'enfermer dans, dans les librairies, dans les bibliothèques et essayer de servir un maximum à, à des publics qui en ont besoin. Très bien. Du coup, peut-être pour commencer, est-ce que vous avez une anecdote sur le sport à nous livrer qui, qui révèle votre rapport au sport et euh, qu'est-ce qu'il représente pour vous et qu'est-ce qui, qu qui caractérise ou que permet la pratique sportive Donc, on, on parlait tout à l'heure d'émancipation par le, par le sport. Euh, moi, j'ai choisi une anecdote de mon travail. Euh, donc, J'avais une élève que, que j'ai eue, qui était une très bonne élève, qui tournait à 14 de moyenne et donc à l'issue du, du mi-trimestre je rencontre sa mère qui me dit eh bien, écoutez tout va bien, votre élève, est, votre élève est très bonne donc nous on avait la section sportive rugby, elle joue au rugby, tout se passait bien et donc je, je dis à sa mère par contre attention il va falloir que, que votre fille aille faire le certificat médical parce que sinon on ne peut pas, pas l'assurer quelques temps après la maman m'appelle et me dit eh bien, on a un problème avec le certificat médical parce que bien, ma fille a un, un souci cardiaque et donc, euh, il va falloir qu'elle ait des soins parce que euh, cardiaquement, ça ne va pas. Alors, du coup, je rencontre la mère deux mois après euh, au premier trimestre. Et il se trouve que ben, euh, la fille est passée de 14 de moyenne à 7 de moyenne. Et puis, euh, le moral en berne, plus rien aller euh, Donc, j'ai dit à la mère, bon, ben, si vous voulez, on va essayer de trouver une solution, de vous aider, mais un peu, un peu impuissant. Et puis, finalement, elle a suivi un traitement. Et deux mois après, euh, le, les problèmes cardiaques ont été résolus. C'était un, un tout petit problème. Euh, je rencontre la, la mère à nouveau. Et puis là, d'un coup, la fille, la fille totalement épanouie. Euh, elle était repassée. Si on parle que de termes scolaires, elle était repassée de, de 7 de moyenne. Elle était grimpée jusqu'à 15, 16 de moyenne. Elle avait eu les félicitations. Euh, et puis la mère m'avait dit mais c'est le fait qu'elle puisse retrouver le sport. C'est vraiment ce qui lui avait ce qui lui a apporté la, la joie de vivre et puis la réussite. Et donc euh, bah, au final, l'épanouissement personnel. Et vous, Aïfa Moi, c'est une anecdote très personnelle. Hein. Euh, je pense que je n'en ai jamais vraiment parlé. Mais c'est vrai que euh, quand j'étais très jeune, j'ai toujours pratiqué énormément d'activités physiques. Et à partir de l'adolescence, du jour au lendemain, euh, on m'a interdit de faire de la danse et de la gym. Euh, j'ai dû choisir une autre activité. Et juste au-dessus de la gym, il y avait euh, des, des filles qui ont fait du hand. Et elles étaient parties en Martinique juste avant. Et donc, euh, je me suis dit bon, c'est peut être une bonne, une bonne pratique. Je vais pouvoir partir en Martinique. Euh, bon, j'en ai fait quand même dix ans. J'ai mangé du hand pendant 10 ans. Je, je pense avoir aimé quand même pratiquer une activité comme comme le handball à haut niveau. Mais euh, mais après coup, c'est pas du tout mon sport. Euh, ma mémoire corporelle est restée. C'est vraiment la danse et la gymnastique qui est restée. Et voilà, aujourd'hui, je suis revenue à, à, à mes pratiques principales. Donc, euh, la mémoire corporelle est, est fondamentale. Et c'est intéressant, ça permet de rebondir, donc vous dites que c'était vraiment important, voire primordial, que vous accrochiez à la pratique et qu'elle qu vous plaise. Et donc du coup, comment est-ce que vous arrivez à amener les, les jeunes filles à aimer la pratique sportive du rugby, puisque vous êtes professeur et entraîneur de rugby euh, Est-ce que c'est difficile, parce que c'est pas le premier sport pratiqué par les filles Donc en effet, c'est pas facile, il hein, y a... On verra peut-être tout à l'heure qu'il y a quelques freins à la pratique. Mais pour amener les filles vraiment à pratiquer, notamment le rugby, nous, je sais qu'on fonctionne beaucoup sur la dynamique de groupe. Et donc, on essaie de vraiment créer du plaisir, du plaisir de pratiquer en premier. Et quand on va chercher une fille, que ce soit dans la cour de récréation, ou même, on va plutôt maintenant, on va dans les écoles primaires. Mais on leur montre réellement qu'en fait, elles vont prendre du plaisir à pratiquer. Et on essaie de, au lieu d'attraper la meilleure joueuse ou celle qui nous paraît le plus à potentiel, ben on va plutôt chercher un groupe, un groupe de joueuses. Et, euh, et ensuite, ça, ça fonctionne. Et à partir du moment où on a un groupe de joueuses, entre elles, l'émulation et, et le plaisir se créent. Et donc, il y, y a un système d'appartenance à un groupe, il y a des codes communs, il y a des valeurs. Donc euh, ensuite, bah, tout, tout fonctionne. Puis on arrive du coup à en avoir d'autres qui veulent venir. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc c'est pas euh, si difficile à les, à les convaincre finalement. Euh, je, je pense que c'est difficile quand on ne met pas les bons ingrédients. C'est-à-dire que si on leur dit, ben, venez, vous allez gagner, venez, vous êtes les meilleurs, là, ça va être difficile. Par contre, si on arrive à trouver les bons ingrédients et trouver les leviers, euh, ce n'est pas si difficile que ça. Sinon, nous, on, on fonctionnerait beaucoup moins bien que ça. Donc, euh, non, non, fais... quand on a les bons ingrédients, c'est toujours facile. D'accord. Et euh, on parlait tout à l'heure du rôle de, de mentor, de leader pour justement aider les filles à se reconnaître dans une pratique et à s'y engager c'était un peu ce que, ce que vous aviez vu dans vos recherches et dans vos terrains Oui, c'est que la, la démarche était différente. Là, pour le coup, moi, j'allais voir des filles qui ne pratiquaient pas d'activité physique, euh, qui sont complètement euh, sédentaires, hein, avec des gros problèmes, euh, certaines euh, vivant dans les quartiers populaires, des problèmes de santé, d'obésité, voire d'en de, bon point. Euh, Je pas trop le terme d'obésité, mais bon, en tout cas, elles, elles étaient vraiment très fortes. Et euh, la question, c'était de se dire bon, pourquoi elle ne pratique pas d'activité physique et qu'est ce qu'on peut faire Et euh, c'est vrai que ce qui est central pour elle, c'est le plaisir, c'est de pouvoir se retrouver entre elles. Et ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on a l'habitude de, de, de promouvoir en, en cours d'EPS, cours d'EPS, c'est quand même le miroir de l'activité physique. Donc, si ça se passe bien en EPS, bah, normalement, elle devrait pratiquer à l'extérieur des activités. Donc, effectivement, euh, euh, le plaisir et puis de se retrouver en communauté, de partager quelque chose, de, de retrouver euh, une dynamique collective et, euh, et de, servir, de servir au groupe. Euh, donc quand on n'a pas ces ingrédients-là, c'est un peu compliqué de pousser les filles à, à s'entraîner régulièrement, à sortir de chez elles. Et, euh, voilà. et justement, sur le, le passage d'une activité de d'EPS ponctuelle à une activité plus régulière, intensive en club, comment est-ce que vous arrivez à, à opérer ce passage Est-ce que c'est difficile alors ça aussi, ça peut être très difficile si euh, on n'accompagne pas la fille. Il y, y a un réel travail d'accompagnement à faire, mais d'accompagnement euh, physique même. C'est-à-dire que euh, dire à la fille, bah, écoute, tu es la plus forte, le club se trouve, euh, le club se trouve pas loin de chez toi, essaie d'aller voir, ça ne suffit pas. Malheureusement, ça ne suffit pas. Euh, alors ensuite, c'est dommage parce que les, les prérogatives du professeur de PS s'arrêtent là en vrai. C'est-à-dire que le professeur de PS n'a pas vocation à prendre par la main la fille et lui dire, ou le garçon et lui dire, bah écoute, viens, on va aller au club. Mais il faut qu'il y ait cet effort. Et à partir du moment où cet effort est fait, euh, déjà en plus le, bah, le, le pratiquant euh, se sent redevable du professeur qui l'accompagnait. Donc euh, moi, quand j'accompagne quelqu'un au club, euh, bah, si je suis là à côté, donc il va s'entraîner et puis il va s'appliquer pour me faire plaisir. Et puis du coup, en plus, il va lui prendre, prendre du plaisir. Donc euh, moi, je pense qu'il y, y a vraiment un lien dans l'accompagnement à, à mettre en place. Ça, c'est fondamental. Ouais, la, petite, la petite anecdote, euh, une, une fille qui est très, très bonne en, en, en EPS, le professeur d'EPS lui a dit il bon, faut que tu fasses de la natation. Es, euh, es doué. Euh, bon, viens dans mon bureau. Je vais je vais te donner les coordonnées et tu vas y aller. Donc, euh, le professeur d'EPS était très content de pouvoir sélectionner cette fille et, et je pense qu'il il pensait euh, pouvoir la mettre en valeur. Donc la fille est arrivée, euh, il lui a donné juste un papier avec un numéro de, de téléphone et puis les coordonnées euh, du club. Et voilà, son travail, son job s'est terminé là. Euh, la fille, euh, il a fallu qu'elle aille dans ce club, donc c'est déjà toute une, tout un exercice difficile pour elle, elle était toute seule, c'est pas dans sa culture euh, motrice, et elle se retrouve au club après avoir euh, affronté tout un tas de, de, de, de contraintes, et elle se retrouve au club avec un un coach qui lui dit, euh, bon, ici, euh, c'est de la compète, hein. Euh, on va faire des champions, on va faire des championnes, euh, toi tu viens du petit quartier à côté, euh, il va falloir que tu, euh, que tu suives les règles. Et, euh, et donc la, la, la petite qui avait déjà fait énormément et qui avait dépassé tout un tas de craintes et, et de peurs, euh, n'est jamais revenue en, en natation, en, en club. Donc il y a, je pense qu'effectivement, c'est cette connexion et peut-être que l'intelligence euh, du coach qui, qui, qui fonctionne bien à cette subtilité-là. Professeur de PS qui est peut-être dépassé euh, par le temps, par le manque de temps et puis aussi par... Euh, par les contraintes, ne, ne va pas pouvoir aller jusque-là. Et c'est peut-être un, un problème. Et là, je pense qu'il y a aussi une formation, une formation à avoir pour aller attirer ces filles, euh, une sensibilité euh, à accueillir. Et, euh, et malheureusement, pour, pour passer le, le CAPEPS, par exemple, pour être professeur de PS, euh, on ne nous sensibilise pas à, à ces questions-là, ou pas assez. Là-dessus, euh, vous confirmez euh, sur la formation et le, peut-être les lacunes dans la formation ou... Ben, je, oui, oui, je, je, je confirme et je peux, je peux rebondir là-dessus. Euh, après, l'obtention d'un concours, il y, a, il y a plusieurs moyens après d'exercer de, son métier, mais ça, c'est tous les métiers de la même manière. Euh, ben, si moi, euh, on me dit tu fais 20 heures et puis je me contente de mes 20 heures, effectivement, je ne vais pas prendre ce temps-là. Mais ensuite, si euh, je fonctionne dans l'intérêt euh, de l'enfant qui veut, qui veut pratiquer du sport, mais qui, ben, qui, la démarche est trop importante pour lui, trop... Voilà, c'est un peu rentrer en conflit avec lui-même que de se prendre par la main et puis d'aller dans un club avec des gens qu'il ne connaît pas, des référents qu'il ne connaît pas. Donc euh, effectivement, c'est un frein. Après, c'est toujours pareil. Si moi, je fonctionne dans ma tête en me disant ben, « je vais accompagner cet élève-là parce que je suis sûr qu'il qu a des qualités », il n'y a pas de risque. Euh, juste pareil, une, je rebondis là-dessus, une, une, une nouvelle anecdote. Et c'est absolument pas que du rugby. Moi j'avais un élève il y a maintenant 5 ans, on fait un cycle athlétisme, on fait un cycle vitesse et euh, en fait on garde les temps au fur et à mesure d'année en année. Et en fait il pulvérise tous les records, mais vraiment. Et on lui dit mais tu, tu es dans un, dans un club, c'est pas possible. Non, non, non monsieur, moi je, je fais pas. Bah, effectivement lui dire va dans le club d'athlétisme c'est la première étape. Mais si on s'arrête là, la semaine d'après on revient, puis l'élève il est toujours pas allé. Alors qu'on ben, a pris notre temps, puis on est allé tous les deux dans le club d'athlétisme. Effectivement, il a fait deux entraînements. Et puis, euh, il me semble qu'un ou deux ans après, il était en sélection régionale et puis il a fait des sélections nationales. Mais c'est aussi notre, le cœur de notre métier de former des gamins, de les détecter et puis de les envoyer faire du sport en dehors. Parce que le premier but, c'est quand même de construire des sportifs. Donc euh... ouais, mais là c'est vraiment les sportifs aussi, parce que pour le coup, euh, avec le hand que j'ai pu pratiquer, tous les entraîneurs n'avaient pas, pas cette sensibilité, et dès qu'on leur disait « mais pourquoi tu n'entraînes pas des filles Est ce c'est la même chose entre des filles et des garçons ?» euh, On nous disait « non c'est trop compliqué les filles, c'est pas la peine, non, non, pff, non j ai, j ai, je préfère aller à l'essentiel. » bien... Donc il y a vraiment cette subtilité-là qu'il faut, qu faut travailler, et mh, je suis assez même curieuse de savoir comment... Euh, bah, est, -ce que tu, est ce que tu vois des différences entre, entre les filles et les garçons au quotidien? Et est ce que c'est pas pour le coup plus facile euh, d'entraîner des filles de, de ton côté? Quoi non, les filles, c'est très dur. Non, euh, non, non, blague à part. Euh, évidemment, c'est différent. Euh, moi, j'ai par mon expérience de, de coach, euh, j'ai entraîné six ans des filles, j'ai entraîné trois ans des garçons. Euh, c'est différent. Pourquoi? Si on prend une pratique comme le rugby, mais en, en gros, c'est n'importe quelle pratique. Euh, un garçon souvent pratique très tôt, donc il va acquérir des savoirs, des habiletés motrices, des savoir-faire très très tôt. Si nous on arrive, on a des convictions de coach euh, sur un geste technique que, que le garçon a appris depuis 5 ou 6 ans, on lui dit non. Non, non, ce geste là, je ne veux pas que tu fasses ça. Je veux que quand le ballon il arrive de ce côté, tu percutes avec l'autre épaule ou etc. Si le garçon a appris ça déjà depuis 4, 5, 6 ans, c'est ancré en lui. Donc pour apprendre un nouveau comportement, il va falloir déconstruire ça pour reconstruire quelque chose. Une fille, elle a beaucoup moins de vécu et d'expérience corporelle. Bon après, c'est un terme, c'est ce qu'on appelait les habitudes, c'est moins ancré en elle. Et du coup, euh, ça va être beaucoup plus facile à transformer. Et donc, pour faire le bilan, pour bien répondre à, à ta question, euh, pour avoir entraîné les deux, euh, si je veux changer le comportement ou apprendre quelque chose de totalement nouveau à une fille, ça va me prendre deux entraînements. Si je veux apprendre, changer le comportement et apprendre la même chose d'un garçon, ça va me prendre deux mois d'entraînement. Mais c'est véridique. C'est marrant parce que ça me fait penser un petit peu aux stéréotypes qu'on peut, qu peut, qu peut dire sur la pratique des filles. C'est très compliqué pour une fille aujourd'hui, avec tous les stéréotypes qu'on peut avoir sur le corps fin, le corps maigre, Enfin bon, tous les stéréotypes qui, qui empêchent la fille à, à s'investir dans une, dans, une dans une pratique régulière. Tous ces stéréotypes-là sont des stéréotypes qui sont construits, qui sont construits dans l'esprit. Et là, ce que tu es en train de montrer, c'est que les, les stéréotypes ou plutôt les habitudes mot, motrices qui sont, qui sont vécues par le corps, euh, alors qu'ils devraient être plus simples. Finalement, ils sont plus difficiles à, à déconstruire que les stéréotypes euh, euh, psychiques ou euh, je ne sais pas si je suis claire, mais c'est intéressant de mettre en parallèle ces deux types de stéréotypes. Et finalement, euh, c'est plus simple de les déconstruire euh, dans la symbolique. <rire> c'est cool. Euh, mais par rapport justement à, à l'effet de, de culture, euh, donc, euh, tu viens du Sud et tu disais, là-bas, euh, c'est dans la culture, c'est normal d'aller faire du rugby. Bon, peut-être pas pour une fille, mais c'est normal d'aller faire du rugby. Et le père fait du rugby, le, la, la mère éventuellement. Euh, alors qu'à Bobigny, c'est pas du tout le cas. Et du coup, quelle euh, différence tu vois Est-ce que c'est plus difficile de les amener au rugby Est-ce que, du coup, ça, ça déclenche des possibilités où elles s'investissent plus parce qu'elles font quelque chose de nouveau qui n'a jamais été fait auparavant Amis ou... Ben oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que euh, dans le, souvent, que ce soit dans le sud ou même en province, hein, si, on prend, si on prend une région un peu rugby, en fait, que ce soit les, les garçons ou maintenant les filles, parce que c'est vraiment entré depuis que c'est médiatisé, que, que ça passe, voilà, ça passe sur, sur la télé, on voit des matchs. Euh, du coup, euh, les entraîneurs ou les clubs répondent à, à une demande qui est là. Il y a une demande qui est ben, « moi, papa, maman, c'est vrai que je veux me mettre au rugby ». Donc euh, ils répondent à une demande. Vous imaginez bien qu'à Bobigny, on est très loin de tout ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de demande. Donc en fait, le premier déjà travail, c'est qu'il euh, bah, va falloir créer, créer euh, et amener à ce ait une demande, donc créer, créer de l'offre. Ensuite, le deuxième travail, ce sera essayer de l'entretenir, ce, cette demande. Donc, euh, parce que souvent, on, on va leur faire découvrir quelque chose, et puis euh, si c'est pas entretenu, elles vont, elles vont lâcher, elles vont décrocher. Et une fois qu'on arrive vraiment à créer quelque chose, à faire en sorte que ça devienne pour elle normal d'aller pratiquer un sport et, et le rugby, euh, ensuite on peut vraiment travailler euh, bah, beaucoup plus finement sur des aspects techniques, des aspects tactiques. Euh, donc ensuite ça se développe. Mais il y a tout un cheminement que du coup, euh, bah, en province, c'est beaucoup plus facile. Mmh. Euh, du coup, je, par rapport aux parents, euh, dans ce cas-là concret à Bobigny, il n'y a pas cette culture... Euh motrice du rugby, et là, les parents peuvent être un, un, un frein. Et, euh, alors je ne sais pas jusqu'à quel point tu travailles avec les parents, mais de pouvoir les, les transformer comme des leviers et des, et des potentiels mentors, exemples pour les filles, ça je crois que c'était en tout cas un des résultats importants de, de la recherche-action, c'est de se dire que les, les mamans, en tout cas les mamans qui souvent, euh, bon, elles, sont, elles sont avec des familles nombreuses, elles sont toutes seules à, à éduquer leurs enfants, c'est très compliqué de pouvoir les accompagner à l'activité physique. Mais c'est vrai que si la maman pratique une activité physique, euh, ressent euh, corporellement euh, à des expériences positives de l'activité physique, elle va pouvoir parler à sa fille, notamment la fille qui est, hein, durant l'adolescence, hein, qui est prête à, à décrocher, donc à pouvoir la raccrocher grâce à, ses, à cette motivation euh, intrinsèque et, et, et ça, pour le coup, la mère peut devenir un, un levier. Mais je me demande vraiment comment, dans une culture, dans un terrain où il n'y a pas cette culture du sport, comment on peut raccrocher les mères? Bien sûr, en les faisant pratiquer, mais co comment ça se passe sur le, sur le terrain? Quoi. On a eu, on a eu ces cas là de, de mères qui ont pratiqué et, et souvent, euh, ce sont directement les enfants les plus faciles à, à accrocher. Mais par contre, oui, comme, comme tu disais, euh, dans 90% des cas, euh, les mères n'ont pas une culture de sport, encore moins de rugby dans 100% des cas, parce que ça, c'est très, très rare encore. Euh, donc, du coup, il y, y a un vrai travail d'accompagnement. Et de la même manière que euh, chez nous, à Bobigny, les parents, ils ont du mal à venir au collège parce qu'ils euh, ont peur du jugement des profs, parce que souvent, c'est pas le même milieu. Du coup, il y, y a un frein. Ben, c'est la même, la même chose. Ils ont peur de venir, de venir au club. Donc, il ne faut, faut pas que ça reste cloisonné, les parents d'un côté et nous, et nous de l'autre. Alors, du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place un accompagnement, on appelle les parents quand on doit se déplacer trop loin, on les rassure. Donc, pareil, une anecdote, on... j'accompagnais une équipe, une équipe cadette du club, donc des moins de 18 ans, donc de... et en l'occurrence, la fille concernée avait 17 ans et demi, donc elle était quand même proche de, proche de, de, de, de l'âge adulte. Euh, et donc euh, toute l'année on, on s'était déplacé uniquement en Ile-de-France sauf que là, euh, manque de chance, on avait, on avait plutôt bien réussi on fait une demi-finale du championnat de France à Rennes donc qui dit Rennes, dit déplacement en bus, tôt, repas au restaurant, etc la maman, au moment de partir, à 7h du matin, elle m'appelle Elle me dit bah, monsieur Gau, euh, je suis désolé, ma fille elle vient pas alors je dis, bah, qu'est-ce qui arrive, elle est malade, elle a mal dormi enfin moi je, je pensais pas à tout ça elle me dit, ben bah, non, mais moi ma fille, euh, sans moi, n'est jamais sortie d'Ile-de-France donc, monsieur Gault, je veux pas que ma fille sorte sans moi. Et donc, il a fallu discuter un petit moment avec la maman, la rassurer. Mais c'était en plus, c'était des questions, mais pas du tout liées à l'activité ou à la sortie. C'était du genre, oui, mais elle va manger quoi à midi Comment va se passer le trajet Qui est-ce qui conduit donc une fois qu'on a rassuré la maman, qu'on lui a dit, ben vous savez, nous on est quand même organisé, c'est un club, donc il y a, y a un bus avec un chauffeur professionnel, on va manger au restaurant, euh, si votre fille mange halal, c'est prévu, elle mangera halal. Euh, voilà, donc du coup c'est tout un accompagnement avec les familles, il faut en permanence les rassurer et, euh, et montrer notre soutien. Et il y a aussi, bon après, il y a quelque chose qui marche très bien, c'est tout ce qui est l'aspect scolaire. C'est-à-dire que nous, on reste un club de rugby, euh, l'objectif c'est qu'elles prennent du plaisir et qu'elles soient performantes sur le terrain, mais aussi qu'elles soient épanouies dans leur vie de femmes et, euh, et d'étudiantes. Et donc à partir du moment où on sent que les résultats ne suivent pas, ben, souvent on appelle les familles, on dit ben, « écoutez, là, votre fille, euh, les résultats ne suivent pas, il n'y a pas un bon suivi, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter le rugby pendant euh, une toute petite période, voir s'il y a une réaction de la fille ». Alors, ce n'est pas une sanction, il hein, ne faut pas le vivre comme une sanction, mais c'est pour alerter les familles dans un premier temps. Et souvent, quand on franchit ce pas, ça va rapidement mieux, très, très mieux. Donc, et euh, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, le, le rôle des, des leaders qui peuvent aussi être un, un levier, c'est plutôt euh, des leaders euh, auxquels les filles peuvent s'identifier, peuvent qui, qui peuvent justement faire levier vers la pratique et pas... Euh, la star qui a gagné les Jeux olympiques, à laquelle justement la fille ne va pas s'identifier et qui ne va pas lui, lui donner vraiment envie d'aller sur le terrain Oui, en fait, la, la, la question c'était pourquoi vous ne pratiquez pas d'activité physique et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous raccrocher à l'activité physique Et les filles qui n'ont qui n'ont pas d'exemple, qui n'ont pas de modèle dans la maison, dans la famille, c'est difficile de, de, de trouver du sens. Et je rajouterais même autour de cette question de sens, c'est des connaissances scientifiques sur voilà, comment, le, comment le corps fonctionne, comment le muscle fonctionne, qu'est-ce qui fait qu'on est, euh, est courbaturé, est-ce que les courbatures c'est positif, c'est négatif Enfin voilà, là on est dans de la physiologie pure, mais on se rend compte que les filles qui, ont, euh, qui sont en cinquième, qui sont... Euh, en quatrième ou en troisième, elles n'ont pas du tout ces connaissances-là. Donc du coup, alors que normalement, la, la, la, la courbature est plutôt positive, ça veut dire qu'on a travaillé, c'est qu'on est sur la bonne voie, euh, les filles le, le voient plutôt, euh, plutôt mal. Alors pour revenir à l'histoire du leader, euh, je pense que c'est la, la, euh, la clé de la réussite euh, à tous les niveaux, c'est qu'il faut qu'il y ait ces connexions, il faut qu'il y ait cette, cet accompagnement, euh, il faut qu'il y ait cette exemplarité, et, euh, et si on peut mettre des, des leaders, des mentors... Euh, à tous les niveaux, les filles s'investiront parce qu'elles recherchent du plaisir, elles recherchent du fun et, et elles, veulent, elles veulent pouvoir s'imaginer, elles, elles veulent pouvoir se projeter. Euh, je ne dis pas que les garçons ne sont pas dans cet état-là, mais voilà, il faut que ça soit un, un, une action rentable. Et si c'est rentable, elles s'investiront. Et par rapport à ça, justement, vous avez mis en place dans le, dans le collège des euh, surveillantes qui faisaient du rugby pour justement donner un exemple et un modèle aux aux filles, c'est ça Oui, par rapport à ça, nous, on a mis deux choses en place pour faire le lien et pour montrer les images. Euh, donc très simplement, euh, on a eu une génération là, qui est arrivée maintenant il y a 3-4 ans, euh, d'élèves en 6e, qui se sont inscrits à la section rugby, donc euh, tout allait bien. Puis après, euh, une ou deux semaines de pratique, elles nous ont dit, euh, puis on a eu des retours des mamans, qui nous ont dit, oui, mais moi, ma fille, je ne veux pas qu'elle soit costaud, je ne veux pas qu'elle soit abîmée, je ne veux pas qu'elle soit déformée. Donc on avait vraiment ces propos-là sur la, la méconnaissance de l'activité, et puis l'imaginaire sur l'activité. Alors du coup, on a réfléchi, et euh, moi j'ai été voir ma, ma conseillère principale d'éducation, donc la CPE du collège, je lui ai dit « écoute, est-ce que toi tu as des, des places de surveillants et de surveillantes dans ton collège ?» Elle m'a dit bah, « ça tombe bien, parce que là on va un peu renouveler l'équipe, donc on a deux, deux voire trois places. » Et donc maintenant, depuis quatre ans, on s'arrange pour, euh, pour avoir au collège des surveillantes qui jouent au rugby. Et donc euh, bah, les enfants s'identifient à elles. Donc là chaque année, là cette année on en a trois, euh, que ce soit, enfin là j'ai les exemples qui viennent, donc que ce soit Madous, euh, Kadija ou Marion, on, on a trois filles qui travaillent au collège, qui jouent au rugby et qui sont sportives de haut niveau. C'est à dire que sur les trois, il euh, bah, y en a deux qui ont joué en équipe de France, euh, la troisième euh, qui est d'excellent de, de, niveau également, et donc ça permet de s'identifier à ces filles là. Alors euh, ça tombe bien et puis c'est le, le, le hasard un peu, mais bon, il y a ces trois, trois, trois jolies filles, trois athlètes de, de haut niveau, euh, pas du tout déformées par l'activité physique, voire même très sportives parce qu'elles ont des contraintes de, de renforcement musculaire, voire on peut appeler ça de la musculation, mais pas, vraiment pas déformées, féminines, très, très, très esthétiques. Et du coup, ce qui se passe, c'est que bah, les, les, les petits sixièmes et puis les cinquièmes, maintenant, s'identifient à eux, il y a un vrai lien qui se crée. C'est-à-dire que quand il y a match à l'île alors tu as joué. Et puis comme tout se passe à Bobigny, que ce soit nos matchs à nous ou le match des élèves, ben, les uns vont voir les autres. Le dimanche, quand, quand Bobigny reçoit le stade toulousain, ben, les tribunes sont pleines avec euh, tous les enfants du collège. Donc il y a, y a un, vrai, un vrai processus qui se crée. Donc ça, c'est intéressant. Mais euh, le stade, pas plein de parents encore, non Voilà, ça c'est toujours la, la, la question piège. On a, on a vraiment du mal à, à faire venir les parents. On arrive à en faire venir quelques-uns. Euh, ils passent, on va dire, allez, 90% du temps à cligner, voire fermer les yeux, parce que ça leur paraît trop, trop brutal pour leur enfant, surtout quand c'est des filles. Euh, mais bon, on, on a vraiment des parents qui, qui s'investissent maintenant de, de plus en plus, donc c'est intéressant. Par rapport, à, par rapport au corps et à la beauté du corps de la femme, c'est vrai que si la, je, la jeune fille prouve que son activité la rend bien, la renforce et, à vrai dire, elle peut s'investir sans problème dans cette activité, ça, ça pose pas de problème. Et par contre, les filles que j'ai pu interroger qui ne pratiquent pas d'activité physique, quand on leur dit « mais pourquoi tu ne pratiques pas une activité physique ?», elles vont dire ben, « je suis maigre, je suis belle, certaines, hein, vraiment, je suis maigre, j'ai n'ai pas besoin de faire une activité physique parce que l'activité physique, et c'est là où il y a des connaissances scientifiques à à combler, euh, je n'ai pas besoin de faire d'activité physique parce que je suis, je suis en pleine forme. Donc là, il y a tous les discours qui sont véhiculés autour de la santé, du, de, de, du fait de maigrir, de manger bien, etc., etc. qui font que les filles, si elles ne pratiquent pas, si elles ne sont pas dans une activité physique, et qui donne du sens à, à, à la motricité et au fait de, de, de maigrir, elles vont associer automatiquement ces discours dominants au fait de ne pas... De ne pas avoir le besoin de pratiquer et là c'est complètement paradoxal par rapport à ce que tu as pu observer et par rapport au discours des filles oui, parce que du coup au final ce que tu observes c'est que le, la pratique sportive et en particulier le, le rugby ce c'est pas juste justement une pratique sportive pour avoir pour être en forme pour euh, avoir une activité mais c'est une deuxième maison une famille des repères et de un levier d'inclusion enfin oui un, un foyer quoi si, si, si, si, oui, c'est totalement ça. Nous, quand on interroge nos, nos jeunes joueuses, donc la catégorie cadette, euh, c'est très simple. Elles, elles parlent vraiment de famille, c'est-à-dire qu'elles ont l'impression, quand elles sont au rugby, d'être dans une deuxième famille. Alors du coup, peut-être que c'est beaucoup moins contraignant qu'une famille avec des exigences sur les le, sur pressions sur les résultats scolaires, sur, bah, sur devenir une bonne personne, les fréquentations, etc. Mais du coup, on on aménage des lieux pour qu'elles se retrouvent, nous on a quelque chose d'ailleurs, et puis ça s'appelle, c'est pas innocent, ça s'appelle la maison du rugby, notre ce qu'on appelle un clubhouse, euh, et, je, et on organise du soutien scolaire dans la maison du rugby, et donc elles viennent, les cadettes viennent avec plaisir faire du soutien scolaire, se retrouver, là par exemple ce soir, les, euh, elles ont fait un rassemblement, elles ont fait un repas, c'est chacune d'entre elles qui amène un, qui amène à manger, donc c'est vraiment cette idée de, elles, elles retrouvent ouais, quasiment une, une deuxième famille. C'est aussi le, le, le temps consacré, est-ce que ce temps consacré à l'activité physique va, euh, a, a, apporte quelque chose, chose. Est-ce que ça leur fait perdre leur temps Je crois que euh, cette histoire de réussite scolaire, euh, les filles que j'ai pu interroger, elles n'étaient pas vraiment en réussite scolaire. Alors, je ne vois peut-être pas la co corrélation avec le fait qu'elles ne pratiquent pas d'activité physique, même si les études prouvent que quand on fait des activités physiques, on a des réussites scolaires euh, plus, plus marquées. Mais en tout cas, euh, ces, ces filles-là ne... Donc, directement dire qu'elles ne veulent pas pratiquer d'activité physique parce que ça leur fait perdre leur temps, c'est pas rentable, c'est pas une activité rentable. Alors on peut l'analyser de plein de manières, mais le, le, la principale chose que j'ai pu voir, c'est que ces filles sont très conscientes de leur réalité et des contraintes qu'elles ont. Et malheureusement, dans le contexte dans lequel elles vivent, qui est un contexte quand même assez difficile, il est évident que cet espace laissé à l'activité physique ne leur apporte pas assez de satisfaction. Donc on est face à des filles qui sont conscientes, qui mesurent, et euh, qui vont devoir prendre des décisions, même si au fond d'elle, il y en avait une d'ailleurs qui est très très bonne en football, et bien, elle va dire clairement, bon, ben, le foot c'est très bien, mais malheureusement, c'est pas dans ma priorité, ma priorité c'est de réussir à l'école, ou du moins, de me mettre un coup de stress pour euh, euh, devoir réussir à l'école. C'est un, un, un peu, j'avais ce débat-là il y, y a pas longtemps avec, euh, avec des parents, euh, nous à la section sportive, donc, on, a, on a des filles, on a 60, enfin à peu près 75% de filles et le reste, le reste, un garçon. Et, et le discours des, des parents de garçons ou des parents de filles sont un peu différents. C'est-à-dire que dans la tête d'une maman, d'un garçon, il est, il est presque normal que son enfant euh, travaille à l'école, réussisse à l'école et en dehors pratique une activité sportive. Dans la tête d'une maman dont sa fille euh, veut faire du sport, c'est pas normal. C'est-à-dire que pour elle, c'est euh, en priorité, comme tu dis, en priorité la réussite à l'école et puis on verra après c'est à dire que le sport euh, non c'est pas c'est pas quelque chose de quelque chose d'ancré de fondamental et là où on gagne le pari et, et nous on, on arrive à bien l'utiliser là où on gagne le pari c'est quand on a une fille qui est épanouie à l'école qui a de très bons résultats et qui est, qui fonctionne beaucoup en club avec la fille elle, elle arrive à faire les deux et moi je sais que je suis professeur principal d'une classe euh, d'une classe de quatrième et euh, bah, je, je prends deux trois exemples j'en ai j'en ai cinq ou six dans la classe qui ont 17, 18 de moyenne générale, les félicitations, et qui sont en club. Donc ensuite, quand je reçois des parents et des, et des mères qui me disent euh, « Oui, mais moi, ma fille, si elle va en club, j'ai peur qu'il bon, bah, y a tout qui chute, quoi, tous les résultats ne marchent plus. » Je lui dis « C'est une possibilité, effectivement, ça peut arriver. Maintenant, sachez que faire les deux, c'est possible. » Et donc, si vous ne me croyez pas, regardez les résultats d'une telle, ou alors, encore mieux, allez discuter avec votre voisine, qui est la maman, euh, la maman de cette personne, et dont, dont ça fonctionne bien. Et, et l'épanouissement est une donnée très importante. Ouais, l'épanouissement et la confiance. Et, euh, et pour le coup, ces filles-là qui, euh, qui ne veulent pas pratiquer d'activité physique, j'ai l'impression que, euh, en tout cas en France, contrairement aux pays euh, nord américains on n'insiste peut-être pas assez sur, cette, euh, sur le concept de leadership. Tu as la possibilité de faire ce que tu veux de ta vie. Et, euh, et, et ça ressort très peu dans, dans, dans le discours des filles. Alors bien sûr, quand on est... Euh, Sportive, on est impliqué, on est organisé, euh, on n'a pas peur du regard de l'autre, euh, on, on s'écoute, on sait s'écouter, on ne va pas avoir le même type de, de, de, de représentation et surtout de pratique. Mais c'est quand même dommage que aujourd'hui on ne fasse pas le lien entre pratique d'activité physique et puis la confiance que tu vas avoir, l'estime de soi, et puis, euh, et puis toutes les portes peuvent s'ouvrir. Enfin, je, je, personnellement, et puis même autour de moi, c'est vrai que quand on commence à, à mettre le pied dans, dans une activité régulière, tout devient presque possible. Il suffit juste de se lancer et puis on, on, on va, quoi qu'il arrive, obtenir quelque chose d'intéressant. C'est très intéressant, mais c'est difficile d'analyser. C'est-à-dire, on peut, ne on, on peut malheureusement pas prendre la même personne, lui dire, écoute, tu vas arrêter le sport, on va mesurer ton taux d'épanouissement et ta réussite, et puis tu vas le reprendre et puis on va comparer. Mais euh, et du, du coup, on n'arrive pas à, à vraiment sensibiliser les parents là-dessus et leur dire, effectivement, c'est une source d'épanouissement, de, de prise de confiance, de confiance en elle. Euh, elle va se confronter à un, à un monde de nouveau, puis elle va l'accepter. Elle va, elle, va euh, elle, elle va créer une culture commune avec, euh, avec l'ensemble de, des membres de l'équipe. Voilà, C'est le lien qu'il faut arriver, arriver à entretenir. Oui. Il faut réussir à montrer tous les bienfaits qu'on peut tirer de, de la pratique, euh, à la fois aux parents, mais aussi aux, aux jeunes, euh, pour qu'ils se mettent à pratiquer. Et... Est-ce que du coup, oui, il y a une, une offre débordante à côté des réseaux sociaux qui, du coup, euh, peut-être euh, le, le bienfait de la pratique sportive en enfin, ce qu'elle apporte à un, une communauté est, est moins évident maintenant qu'il y a tous ces, ces réseaux extérieurs ou cette facilité de communiquer alors euh, qu'on n'est pas à côté alors, la, la communication, on ne va pas se cacher, c'est quelque, quelque chose de très bien et très important et puis il faut savoir l'utiliser. Mais l'inconvénient, c'est vrai que. Il y, a, il y a quelques temps, euh, enfin moi je ne suis, je suis pas, pas si vieux que ça, mais à mon époque, moi quand je rentrais chez moi, en fait, je n'étais bah, pas connecté. C'est-à-dire que bah, le téléphone portable n'existait pas encore quand j'étais au collège, euh, Internet n'existait pas non plus. Donc en fait, bah, je vivais avec ma famille au quotidien et j'avais qu'une hâte, c'était d'aller retrouver les amis au sport. Parce qu'on allait partager, puis on allait s'échanger les informations, discuter et puis faire du sport en plus, donc c'était tout bénef. Maintenant, c'est vrai que j'ai l'impression que euh, quand ils rentrent chez eux, ils sont en permanence connectés, et en fait, ils ne sont chez eux que physiquement, mentalement, cognitivement, ils sont encore... Euh, bah, c'est la poursuite du collège, c'est la poursuite de la journée, vu qu'ils sont sur leur téléphone, ils créent des groupes de réseaux sociaux, où il suffit qu'il y en ait un dans le groupe qui, qui donne une information pour que tout le monde la reçoive, donc rebondissent à plusieurs, donc en fait, ça ne s'arrête jamais. Et, et c'est vrai que, bah, du coup, peut-être ils ont moins tendance à se retrouver ensuite en dehors à aller pratiquer un, un sport et retrouver les copains parce que les copains sont chez eux quelque part voilà, le, le problème c'est la question de la fidélisation comment fidéliser ce public sachant que la concurrence euh, la concurrence en tout cas euh, technologique est, euh, est, dépasse le possible on, on peut pas rentrer en concurrence face à tous ces réseaux sociaux et surtout ça nous fait rentrer dans un, un système de boule de neige qui nous déconnecte de la réalité donc je crois que le gros, le gros enjeu c'est de trouver euh, la possibilité de rentrer en concurrence, ou du moins d'utiliser ces, ces réseaux sociaux comme un, comme un, comme un levier. Euh, alors, bon, Je ne suis pas pro, euh, pro de l'utilisation des réseaux sociaux comme levier dans l'activité physique des jeunes, des jeunes filles, mais voilà, il faut trouver quelque chose pour que ça devienne stimulant et non pas, euh, les ça ne les, ça les, ça les éloigne pas de, du, de, de, la, de la réalité humaine et, et, et physique. Nous, par rapport à ça, ce qu'on observe aussi, on, de toute façon, c'est simple, dès qu'on rencontre un frein, on essaie de faire en sorte de ne pas le contourner, mais d'en faire un levier. Parce qu'à partir de là, on, on arrive à avoir de, de bons de bon résultats. On a des... Nous, comme on disait tout à l'heure, on a une population dont la culture rugby n'est pas faite. Moi, à mon époque, je sais que, bah, comme je vous ai dit, sans internet, il fallait bien que j'ai la culture, parce que sinon je n'avais pas accès à des matchs de rugby. A contrario, euh, maintenant, on a des filles qui... Euh, de par les réseaux, euh, vont chercher des matchs et dès qu'elles commencent à s'intéresser, elles connaissent un peu les joueuses, moi j'ai des, des filles de, de 15 ans qui sont capables de me nommer les trois meilleures joueuses mondiales du rugby à 7, enfin, c'est quelque chose là, euh, c'est quand même très pointilleux et parce que du coup ça leur offre aussi euh, une possibilité d'information, donc par rapport à ça on arrive à faire euh, bah, d'un frein toujours un levier, euh, il, faut, il faut juste arriver du coup à l'utiliser pour que, pour que ça, ça, ça, fasse, ça, fasse, ça fasse cet effet. Pour la, pour la petite anecdote, euh, quand j'arrivais durant mes entretiens, je demandais aux filles quels sont vos, vos référents. Est-ce que vous avez des référents Est-ce que vous avez des modèles sportifs Et, euh, et j'étais surprise de voir qu'il n'y avait peut-être un Messi qui sortait quelquefois, mais il n'y avait jamais de référents et de modèles, quelquefois euh, footballistiques et, euh, et plutôt masculins, mais euh, jamais de femmes. Voilà, c'est aussi une conséquence des médias, une conséquence de la visibilité, même si aujourd'hui ça, ça change hein, depuis quelques temps. Mais en tout cas, ça ne parle pas aux filles et on n'arrive pas à les toucher. Donc, en plus de la fidélisation, c'est de réussir à, à toucher les filles, en, toutes les filles, dans leur diversité. Nous, encore une fois, un exemple très concret. Euh, là, on un, au club, là, donc au club euh, qui joue en top 8, donc c'est le championnat élite, c'est le meilleur niveau en France chez les filles, on est dans la période des mutations. Et, euh, et on a décidé d'utiliser le réseau, les réseaux sociaux, on a, on a une page, le club, et donc en fait on a reçu des filles qu'on a, qu a fait muter, et en fait on a des filles de la région là qui ont 18 ans, qui, sort, qui sortent d'un centre de formation, et en fait on a décidé lors de l'entretien avec elles, euh, de les prendre en photo avec un maillot du club, qu'on me ferait un club de foot ou quelque chose comme ça. Et on l'a publié sur la page. Et ça, au début moi j'avais quelques craintes, ou je savais pas trop où on allait. Et en fait euh, c'est ultra positif. Parce que déjà, euh, ça fait, ça redore un peu l'image du club, c'est-à-dire que le comment, les commentaires des gens qui sont amis avec cette fille, c'est euh, « félicitations pour ce beau parcours, c'est bien dans ce club d'élite enfin, », c'est comme si elle avait signé un contrat professionnel. Quoi. Donc en fait, l'image du club est redorée, la fille elle est mise en valeur, et surtout, euh, nous on, on s'y attendait pas, mais euh, les, les photos en moyenne là, sont vues, on a regardé hier, par 10 000 personnes. C'est un levier euh, fantastique, c'est énorme. 10 000 personnes qui regardent une photo d'une fille qui tient un maillot parce qu'elle a signé au club de Bobigny. Donc pour nous c'est un outil de communication qui est énorme, pour la fille du coup aussi. Donc euh, c'est ce qu'on disait, d'un potentiel frein, on, on arrive en réfléchissant à en faire un levier. Donc ça c'est bien. Mais du coup, euh, un gros levier euh, sur la médiatisation du sport et de la pratique euh, des filles en l'occurrence euh. En plus de ce levier-là, je pense que sur, le, sur la réalité du terrain, quand on pose euh, la question, alors à la fois aux filles, mais aussi aux acteurs qui ont l'habitude de travailler avec les, avec les filles, euh, les responsables sportifs des municipalités, les éducateurs sportifs, les animateurs sportifs, euh, ils vont être tous clairs sur le manque de réseau. Euh, on, ils ne travaillent pas vraiment en réseau, chacun bricole dans son coin. Et du coup, il y a un manque de cohérence, euh, un manque de travail en profondeur. Et, et ça, je crois que c'est un frein qui est en plus rajouté par la pression des projets, de la constitution des projets, qui doivent se faire très très rapidement. Euh, donc il y, y a comme une espèce d'incohérence entre la pression institutionnelle, la volonté de déposer des, des projets sur les filles, mais sans réellement les connaître, sans laisser le temps au réseau de se faire et, et produire des choses intéressantes, et sans avoir une certaine cohérence sur le long terme. Donc, il y a, y a aussi peut-être que à Bobigny, bon, il y a cette réalité-là où le réseau est très très fort, qui est en plus re, qui rebondit par les réseaux sociaux et, et, par, et par le travail que tu fais à la fois en prof, en, en tant que professeur de PS, mais aussi en tant qu'entraîneur et responsable de club, mais ce n'est pas toujours le cas. Et euh, pour le coup, euh, c'est cette double casquette-là qui te permet euh, d'être un, un, un, un peu plus efficace sur le terrain, et notamment avec un public qui, est, euh, qui peut être considéré comme difficile, mais a priori, il euh, n'est pas pour toi. Euh, merci à vous. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle euh, à nos deux intervenants sur euh, peut-être des anecdotes euh, du club euh, de Bobigny ou, ou sur la recherche d'AIFA Oui, bonsoir, euh, Laurent Lequin, journaliste de la Tribune. Moi, je voulais vous demander si euh, ce qui va se passer bon, en septembre, on aura peut-être les Jeux Olympiques. Est-ce que ça va changer, euh, euh, justement, cette communication vers les filles Est-ce que c'est est une, une sorte de nouveau tremplin pour, pour améliorer cette, cette, votre politique en tout cas, les institutions jouent beaucoup là-dessus. Il y a pas mal d'ONG qui surfent sur cette vague de Paris 2024. Bien sûr que les institutions ne ratent pas cette occasion-là. En plus de ça, Paris 2024 a une belle, une belle philosophie, une belle idéologie. Ils sont, enfin, je veux dire, la comparaison entre Rio 2016 et Paris 2024 est juste incomparable sur tous les points. Donc, bon, il y a beaucoup de choses. Maintenant, pour les filles, il faudrait que, les, que, que Paris 2024 vienne à elle. Euh, et euh, et j'ai l'impression qu'avec avec des ONG que je connais, on arrive un peu à les, à les toucher sur le terrain. Mais si ça reste encore la même chose, c'est-à-dire dans les médias euh, dominants, et, et de mettre ce, ce, cette tour Eiffel et, et juste dire Paris 2024, ça ne les touchera pas. Il faut vraiment que ça les, ça, les, ça les touche aux tripes. Ça puisse avoir un impact. Concernant personnellement, c'est une, une très bonne question. Euh, tout simplement parce qu'en fait, le, le rugby à 7 est revenu aux derniers Jeux olympiques à Rio. Donc euh, le rugby à 7 est réapparu, et le rugby à 7 masculin est euh, surtout féminin. Et, et nous, au club de Bobigny, là, pour, euh, pour Paris 2024, on a potentiellement entre 5 et 7 filles qui peuvent postuler pour ces Jeux olympiques. Et sur les 5 ou 7 filles, il y, y en a 2 euh, qui sont vraiment issus de la formation euh, balbinienne. Donc euh, on parlait tout à l'heure de, de leaders, d'exemples, etc. Euh, pour nous, il est évident que la médiatisation des Jeux olympiques... Sur les parents, sur les filles, sur, euh, sur tout le monde qui les entoure, c'est essentiel. C'est essentiel. Par contre, j'ai un petit bémol, parce que les filles, quand elles nous parlent de, de, de, des freins à la pratique, c'est vrai que cette histoire de compétition, surtout pour celles qui ne pratiquent pas l'activité physique, ça n'a pas de sens. Pour elles, voilà, C'est que du négatif, c'est inquiétant, c'est stressant, ça ne les pousse pas vers le haut. Donc euh, on a les valeurs de l'olympisme qui sont quand même tournées autour du plus haut, plus fort et, et plus vite. Euh, voilà, il faut, il faut que ça touche aux filles. Et les filles, il faut que ça soit du plaisir. Oui, ce que vous dites, ça ressemble, ça ressemble aussi un peu à ce qu'on rentre dans, dans la société civile, au niveau des entreprises, où les filles, la compétition, par rapport aux hommes, il euh, y a une différence qui fait qu'elles sont pas forcément en position de force par rapport à à leurs euh, leur collègues masculins, non oui, là, les, De toute façon, les pourcentages de femmes qui sont inscrites en club est, est quand même assez faible. Euh, je ne vais pas dire bêtises, mais je crois qu'il y a 20%, euh, 20 de femmes qui pratiquent en club. Le reste, c'est des, des pratiques quotidiennes, l'extérieur, courir, et pourtant, elles, sont, elles, sont, elles pratiquent une activité physique régulière, hein, mais pas en club. Donc, il y a la notion de club et de compétition et d'esprit de club, euh, il faudrait aussi un petit peu la rénover, Attirer un peu plus euh, un public euh, plus ouvert, plus large, euh, un sport pour tous, quoi. Un sport pour tous et toutes. Euh, euh, mais bon, après, il euh, y, y a des clubs qui le font, hein, des clubs omnisports qui le font. Euh, je pense euh, à, à l'UFOLEP avec lequel je, je travaille, qui sont vraiment sensibles à cette diversité de population et de discours. Il y a une autre question tu peux prendre une dernière question. Non, <rire> très bien. Euh, tu voulais dire un dernier mot, Alexandre, ou tu allais parler ou non Non, non, non, c'était... Pour moi, moi c'est un, un thème qui me passionne, hein, comme je, je disais tout à l'heure, on, on moi je pourrais facilement en parler toute la, toute la soirée euh, sur, euh, sur le sport vecteur d'émancipation, et, et moi après je suis plus spécialisé maintenant chez les filles, mais euh, du coup, c'est pour moi c'est c'est essentiel. C'est essentiel que que le sport permet de s'émanciper, de s'épanouir, même même professionnellement. Ça permet, ça, ça va leur ouvrir certaines portes. Pour moi, c'est un thème qui il faut en parler, mais ça n'a presque pas lieu d'être de, de se poser les questions du coup. Du coup, un travail à faire pour euh... je sais pas. Ça, c'est. Je pense que la, la conclusion et c'est peut-être le, le fil rouge de toute la recherche-action, c'est que oui, on parle du vivre ensemble, oui, on parle de concepts comme ça qui sont très très forts, le concept de sport, le concept d'émancipation. Toutes tout ces, ces concepts-là ne doivent pas être dénudés ou vidés de leur sens. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on, on les utilise tellement, sans réellement donner de sens et sans surtout insister sur des points importants. Là, bon, c'est vrai qu'on se retrouve avec quelqu'un double casquette, qui est très efficace sur le terrain, qui est bien formé. Je veux dire. Aujourd'hui, les éducateurs sportifs, les enseignants de PS vont clairement dire que tous ne sont pas comme ça. Il y a un problème au niveau de la formation. Et, euh, et voilà, donc il faut, il faut aussi aller chercher cette sensibilité-là euh, pour, euh, pour attirer un maximum de monde et s'adapter à, à, à tous ces publics dans leur diversité. Oui, je pense que ce qu'on peut retenir, c'est qu'en effet, il, il faut susciter la demande, euh, montrer tous les bienfaits que peut apporter le rugby, à la fois au jeunes, mais aussi aux parents, parce qu'il y a un fort, fort rôle d'accompagnement, et, euh, et donc il faut accompagner cette, cette transition et la pratique sportive, et aussi le rôle de modèle pour euh, susciter l'envie et l'identification à, à ouais, la projection exactement. Mais écoutez, merci à vous deux, c'était très intéressant, et en effet on, pourront, on pourrait continuer toute la soirée. Euh, merci à vous